Commissaire, devinez qui fait encore la coupe de Cœuf-Mag. Allez, sans les marais Monsieur le préfet a donné l'ordre que vous soyez muté sur le champ à la police municipale de Marseille. De Marseille dans le sud Ah Bien installé Ça va, ouais. Je t'ai pas dit que tu te plairais ici. Mais là, faut pas trop s'attacher parce que moi, normalement, je vais être muté au raid. Police municipale Non ah j'ai un casserie, comme dit. Il s'est mis au milieu de la route C'est pas que sa route, à lui Tu me retrouves le taxi, et j'oublie toutes tes infractions. On pourrait peut-être faire équipe tous les deux, non Comme dans Bad Boy. Donc c'était vrai, toutes ces histoires C'est une légende à Marseille. Oh bah le gars a calé, là C'est toi qui me stresse, tu mets la pression aussi, là. S'il te plaît, je me concentre mal, après. y bon, je prends le volant. ALERT général Ça faisait tellement longtemps On a un problème sévère. vital ouais, ouais. Mérital ouais, Jogger. Oula J'ai nommé cette opération ma fille. Le seul italien que je connaisse à Marseille, c'est Rachid. J'aurais ah besoin qu'il reprenne du service. Je vais lui faire une petite santé. Je oh, oh, oh. oh, oh, oh. ne, ne le regarde pas dans les oh. yeux. Ne le regarde pas dans les yeux. C'est bon. C'est parce qu'il est content.